Chers traders et investisseurs, vendredi 1er novembre, bonjour. Alors nous sommes en total stand-by et neutralité quant à notre décision de swing trading que nous avions prise il y a quelques jours. L'incident d'hier qui n'est pas anodin nous a énormément alertés et pour ne rien vous, nous, vous cacher nous inquiète. Nous sommes prêts à tout moment à sortir notre position longue sur le DAX. Alors, à l'heure la, à laquelle nous enregistrons notre petite analyse quotidienne, nous venons de recevoir les chiffres mensuels de l'emploi américain qui s'avèrent être excellents. Donc les marchés ont réagi très positivement et nous verrons bien comment les marchés américains clôtureront la séance et la semaine ce soir. Donc... Patience, patience, attente. Aucune nouvelle décision. Dans ce contexte très calme, nous avons réalisé ce matin deux trades gagnants sur deux, accompagnés d'une médaille. Et maintenant, avec les chiffres américains, nous en sommes à trois trades gagnants sur trois, accompagnés de deux médailles. Nous espérons un après-midi actif pour la session américaine, nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une bonne journée, un bon week-end et à lundi.